Toi, Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que gagner au Bonto, ça t'intéresse. Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur une thématique que vous connaissez sûrement, le Bonto. Vous savez, le célèbre jeu qui se fait souvent sur les marchés, dans lequel vous devez retrouver la carte rouge parmi les deux cartes noires. Et aujourd'hui, je vous propose de vous faire une démo d'une version assez spéciale. Bref, démo et débriefing derrière, c'est parti. Allez, on se retrouve pour la démo, et ça vous dit un petit Bonto Oui Allez, j'ai dans la, dans la poche trois cartes spéciales, je vous les montre. Juste ici. Alors, euh, trois cartes, hein, vraiment. Ce sont deux cartes noires et une carte rouge. En fait, c'est le but du jeu. Vous connaissez le bon taux. On a deux noires pour perdre le spectateur. Et la rouge, c'est la carte gagnante. Ok Ça vous dit de jouer hein Ouais Allez, on, on va faire ça. Euh, regardez bien. Juste ici. Deux noires, la rouge gagnante. La rouge au centre, ne la quittez pas des yeux. Regardez bien. On pose une première noire. La rouge et la dernière noire, juste ici. Attention, je mélange, je mélange. Ah, ah, ah, où est la rouge Bon ok, ici, vous êtes sûr que vous mettez de l'argent Oui, non euh, Non, parce que là c'est une noire. Je vous ai dit de trouver la rouge, hein ici peut-être. Non, c'est également une noire. La rouge est ici depuis le début, elle n'a pas bougé. Voilà, je crois que je suis peut-être allé un petit peu vite, vous avez un peu perdu. Ne vous inquiétez pas, on va le refaire, regardez bien. Une deuxième chance, hein une petite deuxième chance, regardez bien, on va faire plus fort, on va essayer de, de moins vous perdre, donc je vais mettre une noire de côté, et on va garder en main la rouge et la noire, on va le faire avec deux cartes, regardez bien, attention, la rouge est en dessous, hein donc ici elle est dessus, donc ici elle est en dessous, on corse un peu la chose, on twist un peu, on mélange, hop hop hop, où elle est la rouge, ici, oui, non non, perdu, là c'est la noire, ici aussi d'ailleurs, et oui, je crois que vous n'avez pas compris le but du jeu, le but c'est de retrouver la carte rouge, la carte gagnante, c'est pas mal ce petit banteau, hein, vous croyez pas? Et voilà, j'espère que cette petite démo vous aura plu. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau tour de petit paquet l'Ultimate Free Montée Monté de Michael Skinner. Alors vous l'avez constaté dans la démo, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement un Bonto, un simple Bonto qui se fait avec uniquement 3 cartes. Vous allez me dire, il en existe beaucoup, même sans cartes truquée, sans cartes spéciales. Pourquoi celui-ci Tout simplement car il y a zéro manipulation, c'est vraiment automatique. Vous allez vous en apercevoir une fois les cartes en main, c'est totalement automatique. Il suffit de connaître juste la routine, euh, les enchaînements, qui sont très simples à mémoriser. Et ça fonctionne tout seul. En effet, vous n'avez rien à faire, les cartes sont totalement truquées, vous allez pouvoir faire un bon Bonto de façon... Très clean, très visuel et le spectateur aura toujours tort puisque forcément c'est vous qui contrôlez les choix et... Où se situe la carte rouge. Pas de gestuelle bizarre ou mouvement rapide, franchement ça se fait tout doucement. Euh, on pose les deux cartes noires, la carte rouge elle est vraiment en vue et pourtant quand le spectateur misera dessus, vous montrerez bien que ça sera une carte noire et que la carte rouge est à l'autre endroit. Alors bien sûr, moi qui aime les tours de petits paquets, forcément celui-ci je peux que vous le conseiller. Après les petits inconvénients de ce petit tour, c'est tout simplement que les cartes ne sont pas examinables. Un autre petit point négatif, les cartes ne sont pas en qualité bicycle. L'apparence ressemble mais ce ne sont pas des bicycles tout simplement. Ce sont des cartes format poker mais elles ont le dos qui ressemble à du bicycle mais ce pas des bicycles. Ça à savoir, moi ça me gêne pas parce que je les sors en fait comme un tour de petit paquet donc je les sors de ma pochette donc pour les gens je sors trois cartes peu importe le dos on s'en fout elles sortent pas d'un jeu de cartes et dans le déroulement du tour ça ne gêne absolument pas le contraire aurait été dérangeant si ça avait été un gimmick qu'il fallait incorporer dans un jeu de cartes ou quoi et là ça choquerait forcément mais là pour le coup on sort trois cartes on dit tiens je vais te faire un truc avec trois cartes regarde c'est des cartes très spéciales c'est mes cartes favoris et voilà on intègre ça tranquillement et franchement le spectateur euh, se doutera même pas que c'est des cartes qui ne sont pas des cartes bicycle puisque c'est trois cartes c'est net c'est clair et lui ce qui lui importe c'est de retrouver la carte rouge vous sortez trois cartes vous les montrez nettement de côté il n'y a rien à voir, le spectateur va pas se dire ouais qu'est-ce qu'il a en plus des cartes ou non elles sont simple épaisseur, ça passe nickel, il n'y a pas de cartes collée ou quoi que ce soit. Vous montrez les trois cartes, vous les posez sur la table ou au sol, comme vous voulez. Vous réalisez la routine, le spectateur hallucine, s'il peut être à ras de la carte, il verra rien, et il aura perdu. Vous récupérez vos cartes et c'est fini. Vous enchaînez avec un autre tour. Moi, perso, au niveau de la simplicité, ça me détend, je le fais tranquillement. J'ai pas la pression de le rater parce qu'on peut pas le rater. L'effet il est là, les cartes font le job. Les explications sont claires et détaillées et en français. Vous apprenez le déroulement de la refine pas à pas, c'est clair et détaillé. Vous sûr de pouvoir le refaire derrière donc voilà pour les débutants c'est très bien il n'y a aucune manipulation aucune dextérité à avoir c'est totalement automatique je me répète les cartes travaillent pour vous vous n'aurez qu'à bosser la présentation et votre texte et le tour sera fait ça vaut pas très cher ça vaut moins de 10 euros donc c'est pour ça que franchement à conseiller bref je vais pas vous en parler deux heures c'était pour vous présenter des tours que j'ai toujours sur moi que j'emporte et que je pratique et que je trouve très sympa une façon de vous faire découvrir des tours que vous connaissez ou non et de voir mon ligne ma façon de le présenter en même temps et peut être à d'autres de découvrir et de se le procurer également bref comme d'hab pour les intéressés je vous mets le lien dans la description n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec facebook snapchat et instagram n'oubliez pas le gros pouce bleu le petit commentaire qui fait toujours plaisir et sur ce moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde